On va faire toujours les mêmes règles que le 3. Ouais, pas de touché Vas-y c'est parti Bon, écoutez, bien bonjour à tous et bienvenue pour encore un défi en duo Cette fois-ci je suis accompagné de GameX13, je vais le laisser se présenter. Je vais vous expliquer d'abord les règles du défi. Donc dans un premier temps, vous prenez le mastodonte. Donc on est sur la map Ville, sur Call of Duty Black Ops 2. Je pense que vous l'avez reconnu, on s'en bat les couilles de toutes les putains de maps de sale piste de pute de zombies. Donc vous prenez le mastodonte, le MP5. Donc euh, GameX13, est-ce que tu peux monter J arrive, j arrive. Pour t'équiper, ouais. je vais euh, te te euh, présenter si tu veux te euh, présenter. Bah voilà, moi je suis euh, je Game X13 et je suis dans la dans la, dans la, future team de Foris, on va dire. voilà. Dans la UC, mais tu fais, tu fais, tu fais, c'est toi le, le tonton du bled, non Ouais, ouais, c'est moi le tonton, ouais. <rire> <rire> donc on a aussi CISO qui est avec nous, donc on va oh, vous expliquer les règles du défi. T'as pris la MP5 ou pas euh, Attends, je vais la prendre. Vas-y. Juste un peu oh la si, prends principe la, là là là là que je vide la, la, la, la, la, la, la, la. la M16 vite fait ça te dérange pas Non c'est vrai c'est qu'il y a des zombies un peu partout là j ai j ai... <rire> <rire> donc je tiens à préciser aussi que ce défi a déjà été fait donc merci et merci GameX de bien vouloir le recommencer parce qu'on l'a déjà on l'a déjà fait, j'ai déjà fait le rendu j'ai tout fait et euh, j'ai tout supprimé, enfin, euh, enfin c'était tout noir. Comme le trou du cul à Mamadou Sekpa. Là, non, pourquoi tu mens Foris euh, Il a juste appuyé. Est-ce que, que t'as encore ouais. le pistolet ou pas Du début Ouais, il est là. Nickel. Bon, allez, on y va. Donc je vous explique. Donc je sais pas comment on va appeler le. comment on va l'appeler le défi parce que j'ai toujours pas trouvé de nom. Donc on va jouer ici en fait. On va jouer ici avec uniquement la MP5, on a pas le droit d'aller chercher, chercher une munition donc on doit gérer les balles. Et en fait il va y avoir quelque chose en fait par la suite à la manche 10. Le défi j'ai une idée moi. Vas-y. On peut l'appeler le défi des PUTE comme t'as dit la dernière fois, vu qu'on traîne que sur les trottoirs. <rire> Vas-y c'est pas con. Donc par contre, merde on n'a pas pris les semtex merde. Merde. Oh, oui, la... je suis mort. Ah bah c'est pas mal, tu commences bien. J'ai <rire> le côté le plus compliqué. <rire> <rire> Moi je vais mourir non. Oh, oh, oh dieu non <rire> Je me régale moi à traîner par terre là. Ouais. <rire> Est-ce que tu serpilles <rire> Est-ce que tu serpilles Ouais ouais. Est-ce Est que, que t'es es une bonne ouais. serpille <rire> Attends mais je fais comment là <rire> Je les tue non Oui oh, ouais, je crois. Éliminé, ouais. Je crois. Ah oh, mais ils sont pas si facilement éliminables en fait. C'est bien je suis content maintenant. Allez, je suis plus la seule serpillière ici. <rire> Allez. <rire> Oh, une caboum Ouais, une caboum, ouais, une ouais, exactement. Une moab. Oh, allez, <rire> non, mais sérieux C'est pas possible, j'ai pris la moab. C'est pas possible je suis pas alors que je prends la moab. Oh, c'est un texte. Attends. Ça coûte combien déjà le bouclier Y'a pas, ah, ah, pas de bouclier. Oui, t'as compris Il est pare-balles. Y'a pas de pare-balles. Ah, le masto Oui, oui, oui, oui, oui, oui. <rire> le truc gros. rouge, c'est 2500. Non, je les ai pas encore par contre, eh, oh, on avait où oh, Tu vas chercher les semtex, viens Euh... va oh. aller chercher le... Oh. Chercher les barbales. Le non Oui mais... Bah par contre c'est pas, pas très très cool Parce que là ce qu'on est en train de faire c'est pas respecter les règles Ouais euh... Il faut que tu respectes les règles, s'il te plaît. Ouais, si. <rire> c'est bon, je la prends la grenade. Bon. Voilà, c'est bon. Non, parce que après, en fait, Donc, le but c'est de rester dans la zone là-bas. Et si jamais vous crevez, on n'a pas le droit d'aller rechercher Masto. Tu les as pris les semtex Ouais, ouais, c'est bon. <coughs> cool. Nickel. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rester dans la zone donc comme vous voyez par contre tu ne pas repris de munitions on ne va pas reprendre des munitions on n'a pas le droit donc il faut jouer ah bah ça c'est parfait tu vois là tu peux là tu peux aller là tu peux balancer tes grenades tu peux balancer la purée là la purée c'est automatique je prends vas-y vas-y vas-y je t'en prie tu peux prendre voilà donc après il y a quelques petits trucs qu'on va qu'on va rajouter par la suite vers manche 10, 15, euh, parce que en fait, si jamais votre coéquipier meurt ou même vous mourrez, bah vous aurez le droit d'aller toutes les toutes les 5 manches. En gros, si par exemple vous êtes mort à la 5, 6, 7, 8, vous aurez le droit d'aller chercher votre Masto, d'aller le rechercher à la 10. A partir de la 10, on va avoir le droit d'avoir les Mustang et Sally. Voilà. Et à partir de la 15, on va avoir le droit de modifier la MP5. Il va falloir tenir déjà. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> ça, c'est j'ai quand même le côté le plus compliqué c'est ah qui... <rire> mais en fait tu, tu, tu sais que la conv la uc moi je comprends que dalle hein. je suis perdu j'ai essayé de m'y. j'ai essayé de mettre genre un jour ou deux et après quand tu vas sur skype et que tu vois 900 ah, 900 commentaires ouais <rire> euh, ça parle hein ça, ça échange beaucoup de trucs c'est bien tu vois c'est ça vit quoi ah, c'est clair. Moi, oh, franchement, je suis là tous les jours. Hein, Ce que je fais la plupart du temps, c'est des confs, quoi. Euh. Ouais. ouais, du... ouais bah, de toute façon, euh, pas trop le choix. J'avais pas trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop trop le choix. Hein. Et... Tu peux nous faire le tonton du bled ou pas ou salam alaikum à tous les frères, aujourd'hui on est avec Foris. Salam à toi Foris. Salam. Ça va bien, Kho Ah, ça va, alhamdulillah on est là. Alhamdulillah, Ah, il parle arabe, attention. En Salut. plus, t'as vu Moi j'ai grandi, hein. Petit, on a entendu un petit coup de rire à la CESO Gaming là. <rire> Et l'autre il parle pas. Ah ouais. Ah ouais. Oh merde, les merde. merde à CZO, GBDEC, voilà. Merde, merde. Oh du pourquoi tu me as ramené oh, oh le sale C'est bon, ça va, ça va, y'a personne Ah ouais Regarde mon cul gros, si regarde, y'a personne Ah non Ah oh non Non J'ai fait quoi C'est là ou à la fin de la manche 10 que j'ai le droit d'aller rechercher mon truc euh, T'as dit que c'est à la manche 10 normalement euh, ouais, Mustang et Sali déjà mm -hmm. Donc c'est maintenant ou à la fin de la manche euh, Maintenant moi je dirais ouais <rire> Ouais je vais reprendre ma sto Vas-y, bah moi j'irai modifier mon truc à la fin de la 10. <coughs> voilà. qu'on est le matin, c'est-à-dire enfin le matin, lol. Pour moi, il est le matin, il est 14h. Ouais. Je viens de me lever. <rire> je me suis pas levé il y a vraiment très longtemps. Donc merci déjà à tous parce que pour euh, sur la chaîne communautaire que j'ai ouvert, donc pour euh, sais que vous, vous avez une petite chaîne euh, La UC Family, où vous proposez justement les performances. Et moi d'ailleurs je vais pouvoir vous, je vais pouvoir... je vais pouvoir un, deux, trois, je vais pouvoir vous proposer des vidéos de zombies une fois que j'aurai pété un record ou quelque chose. Mais pour l'instant, je fais pas grand chose si vous voulez je pourrais vous proposer, je peux vous passer une stratégie sur Kino là j'en ai fait une, je vais la sortir, bah là je l'ai sorti tout à l'heure je crois je suis même pas sûr, ouais je crois que je l'ai sorti tout à l'heure il y a beaucoup de pertes sur la UC mais il n'y a pas que, hein. il y a... on a des bons joueurs <coughs> qui font rire qui font des déchets, ouais bah après des... voilà, moi je fais pas de vidéo qui fait rire temps. gros moi je fais pas de vidéo qui fait rire, au pire ce qu'on pourrait proposer c'est le défi de sparset que j'ai fait avec Toto et le défi de sparset que j'ai fera... fait avec toi, donc là celui là et euh, enfin donc euh, voilà, moi je pas pas beaucoup de choses à proposer aux chaînes communautaires, c'est plus du travail individuel je pense c'est comme euh, c'est comme tes vidéos, bah non, toi tes vidéos là tu peux les faire tourner sur chaîne communautaire avec cet humour bah ouais. <coughs> et c'est sur un thème, c'est plutôt pas mal non bon, bref, pour en revenir au sujet, j'ai ouvert une chaîne communautaire de zombies, merci à tous, on est plus, plus de 1000 là donc euh, <coughs> en moins d'un mois je crois, ou deux mois, enfin bref, on s'en fout du temps c'est le compte qui, c'est le... c'est le, le geste qui compte, c'est le... Bah bref moi je trouve que ça va plutôt pas mal pour un, pour un commencement euh... <coughs> Donc on... Et eh vas-y bah, si, j'ai quoi dans la gorge là ta mère la pute Donc on regroupe euh, toutes les performances françaises C'est à dire tous les records que ce soit en first room ou en no power Dans les défis des <coughs> montages <coughs> Ta j'ai mangé quoi un, un chat ou quoi Tout à l'heure t'as parlé de Forrest de la morlette avec les Du coup <rire> on ouais, a donc voilà ça fait plaisir de coup je me suis vrai que je me suis lancé un peu dans, dans le dans le projet en fait de, de faire valoir tous les bons tous les bons petits uh, youtubeurs tous les jeunes qui font uh, des records et qui sont pas forcément connus comparé à ceux qui ont vraiment uh, beaucoup d'abonnés et qui se jettent des pleurs donc et qui a beaucoup de donc de petits jeunes et qui leur disent oui bravo t'es fort t'es super fort donc c'est vrai que des fois il y en a ils sont forts tout ça mais. Il mérite pas euh, toute l'éloge que euh, des, des centaines de milliers de personnes leur donnent en disant que c'est les plus forts Alors que justement il y a des gosses de 12 ans, 13 ans qui sont tout aussi forts que je connais Donc voilà c'est vrai que le, bah, le zombie comme le multi euh, c'est assez divers et varié je pense et Il doit y avoir vraiment pas mal, il y a pas mal de trucs à faire dessus dedans Bravo, bravo, bravo c'est plutôt pas mal hein donc voilà, merci à tout le monde de, par de partager sur ma play c'est plutôt pas mal ah mais je Vous vous avez... Il y en a deux. Il y a la y a Zombie Community FR qui est abandonnée Et il y a zombie qui est euh, une chaîne personnelle à la base de Tiger01 Et qui est devenue euh, une chaîne communautaire parce qu'il y a quelqu'un qui lui a envoyé une vidéo Il lui a dit, ouais, est-ce que tu peux la faire passer sur ta chaîne du coup, il a dit ouais, et du coup, il y a plein d'autres qui l'ont proposé, il a fait pas changer chaîne communautaire. Sauf que voilà, d'un côté, tu, il en a pas. Euh, il a pas la. C'était pas son envie de base, quoi, de faire ça. Moi, bon, ils sont aussi il fils de pute de l'an. Hein. C'était pas son envie de base, et moi, j'ai déjà parlé avec lui, il m'a déjà dit plusieurs fois que, bah. Ça, pff, voilà, ça le saoulait un peu de s'occuper de, de, de la communauté, quoi. Il était pas là pour s'occuper de la communauté, il était là pour faire. Euh, pour faire des vidéos faire, de, faire des, des mini buzz quoi clairement faire des petites vidéos à faire des vues quoi. quand c'est intéressant quand il y a un truc bien à faire sur le zombie genre par exemple quand t'as une map qui sort et qui a un secret à faire là c'est intéressant pour certains joueurs genre comme Kenshin tu connais Kenshin non je connais pas je connais pas tu pas Kenshin 9977 mais non, non. ah ouais je suis pas trop dans l'univers du zombie moi je suis plus connais... dans les podcasts et de temps en temps la performance ouais La performance zombie ça veut dire Euh non non non la performance euh, on va dire multi T'aimes bien qui comme podcaster Euh Cyprien euh, Squeezie les tutos même si lui c'est professionnel quand même pas sur canapus mm -hmm. voilà, ce, ce genre de mec là après on va faire comme un je suis une... normal normal quoi mes potes Nake Cizo et puis après Tonio euh, que je regarde beaucoup et euh, Ego Tagas d'ailleurs mais après je sais pas, t'aimes bien Mr. Antoine Daniel chaud. Ouais, il fort. Moi j'ai regardé vite fait une vidéo de Cezo l'autre fois là. Quand il parlait de sa pizza, la pizza YOLO là. Et moi je trouve qu'il serpille un petit peu. Comment ça Moi, moi je trouve qu'il qu qu qu serpille quand même. on faut faire une petite photo avec Cezo, voulez-vous qui Pour des maps plus propres en multi, voter Cezo. <rire> il serpille un peu voir, il est pas là il réplique pas, PD. Il est mort Ciseau Ciseau est, est mort les gars Ouais on a perdu Ciseau Je laisse faire ta vidéo après t'es mort <publique> <rire> Faut pas aller en vouloir les gars Faut que Ciseau il s'est repuis parce que y'a une photo de lui qui a tourné sur Twitter avec une carte cuillère Oui non <rire> mais on connaît de <rire> toute façon tout, mon... <bras testify avec vérification> tout, tout, tout le monde tout le monde y. Ils aiment bien tous me charrier en fait avec ma serpillère. Ils disent que je serpille. En fait, le verbe serpiller il vient de. Il vient de loin. Il vient de loin, mais tout le monde serpille. Putain, mais on comment facile en vrai avec les Mustang et Sally Enfin, c'est pas. C'est pas facile mais C'est pas facile, mais c'est pas difficile, tu vois, parce que. Cette arme elle est un petit peu cheatée, on va dire qu'on. Comme objectif, on a une vingtaine de manches quand même, hein, dire, parce que. C'est vrai que c'est assez. Euh, bah voilà on, est, on, a, on a un stuff assez complet quand même. Mastodonte. Mastodonte, des Mustang et Sally. Donc après, c'est vrai que la zone pour tourner à deux, c'est pas. Voilà, il y a plus facile. Sachant qu'en plus, la GameXpress, il a. Le. Euh, il a les deux fenêtres à la con, il doit tourner. Fin. Mais t'as pas énormément de zombies qui viennent, euh, qui viennent ah, si, si, si, si, j'en ai des deux côtés. Moi, je suis obligé de côté, des deux côtés comme un lapin, frère. <rire> On fait quoi 15 On modifie la MP5 Bah, déjà, si tu veux savoir le nombre de zombies qui me tombent sur la gueule, regarde juste le nombre d'éliminations. Ouais, ouais, pas mal. Ouais. Oh, ça va, ça va. Ouais. Ouais. Ouais. Tu peux savoir, les gars, qu'à l'arrivée, on avait fait un petit live avec ses os, Maurice, et la game deux délirés. Mais je vous sûr que ce qui passait le plus de temps au cul par terre c'était Forrest. <rire> ouais bah. <rire> Avec Sezo et Nakai, ils ont le réanimé Encore Nagate il crevait beaucoup. Sezo oui. il est mort deux ou trois fois pas plus. Mais sinon vraiment c'était moi et Sezo on s'amusait à réanimer Forrest et Nagate. Oh, c'est sûr. Ah, moi c'est ça quand je suis des parties. Bah quand c'est pas des parties sérieuses je serpille Parce que vous en plus vous campez dans les maisons en bande d'orpouillés là. Non c'est pas vrai. Si si si. Si ils campent là-haut, là, comme des comme, comme des trous du cul, là, ils attendent les zombies, là, là, là, là. <rire> ouais, là attendu Moi je trouve que quand même dans vos commentaires, vous êtes vraiment, vous êtes énervé, hein. Alors c'est ça, c'est le pire. Ah ouais Ouais, comme Toto, pareil. Comme oh, bah Toto aussi. Pareil. en fait façon pareil <rire> moi je suis pareil je crois en fait c'est moi qui est pas normal on va dire que on va s'évoluer les uns et les autres enfin on va, on va évoluer encore plus parce que là bon euh, c'est rien on a près tous euh, un an sur youtube c'est rien à côté de ce qu'on peut encore faire tu vois euh, sur youtube t'es constamment au pré... Euh, pré euh... putain j'arrive plus à parler progression j'arrive voilà. enfin à parler tu es en progression, constante progression ouais. exactement voilà. et du coup, tu peux pas euh, empirer quoi, tu. Voilà. Tu peux être que de mieux en mieux au niveau du commentariat. Mmh. Mais moi, voilà, si je, si je fais des commentaires à la con, c'est parce que je suis un arabe, donc j'ai le droit. Vous, vous, avez pas le droit, vous êtes pressés vous allez pouvoir se faire des erreurs. <rire> voilà, la différence. Après, ouais, ouais, c'est pas pareil, c'est pas des vidéos que je présente en 4-5 minutes, enfin, pas... Moi, je préfère, pr je préfère présenter des gameplays. Après, c'est vrai que quand il faut parler, quand vous dire des trucs, Au parler, mais je sais pas, en fait, j'ai jamais... pas pris l'habitude. On n'a pas. Non le zombie on a pas ce, ce truc du gameplay tu vois On a pas le gameplay de 5 minutes à proposer avec une petite histoire à raconter à côté tu vois c'est pas pareil T'es encore et tu vois 50 piges tu vois Ouais ouais en plus c'est vrai t'es des vidéos qui durent des heures et des heures quoi Là je parle du temps hein. Ouais en fait c'est parce que tu tues mes zombies que tu cadres que... hein <rire> hein, Lec tu il tue mes zombies c'est normal qu'il a plein de kills tu sais <rire> Enfoiré Enfoiré oh dieu On va essayer de franchir le cap des 100 000 points Bon la mange va on dit bientôt Elle court Quoi Putain, Double point Merde il est bon. Et par contre là euh, c'est... Euh ah ah ah ah, ah, place ah place star star star oh oh Ouh <coughs> Ouh Ouh C'était chaud C'est -ce, euh, pas la manche 15 où on devait normalement améliorer l'MP5 là Bah moi c'est bon elle est déjà améliorée si si si si Ah oui, moi oui. je l'ai pas améliorée moi. Oui oui bah va, va va va Ouais ouais, oui oui Tu peux Grande MP5 améliorée Ça, oh, putain, la de dans la Fils de pute Fils de pute et si on parlait de chat un petit peu De chat de zombie Ah oui, moi je veux bien ouais. Moi j'aime bien. Est-ce que t'en as déjà vu une Non. Alors d'ailleurs dans le dernier commentaire, est ce qui paraît, il y a un pote à moi qui m'avait dit que le fantasme de tout joueur zombie c'est de se taper un zombie comme Alors pour le coup moi c'est pas trop monté, c'est pas trop mon kiff Ça dépend s'il aime bien la bave et tout. Je serais La bave. La bave des zombies. La chatte pourrie des zombies. La chatte pourri <rire> des zombies Oh putain les, nécro... les nécrophiles, c'est ceux qui baissent les morts les nécrophiles. Starf mon dieu non Ah ouais non <rire> Starf Imagine faire un cuny à, une... à une zombie. Oh t'as qu'à maquiller quelqu'un comme un zombie ou lui mettre un masque de zombies c'est bon. <rire> J'ai sur y'en a ils ont, ils ont déjà eu ce délire là mec, c'est et certain Attends y'en a ils ont le vu d'infirmière et celui de la, du, de la femme euh, genre police ou je sais pas quoi Oui mais bon, euh, bon ça ça va c'est excitant T'inquiète pas que les zombies ils vont l'avoir, c'est plus facile hein. C'est excitant Merde Mais... T'as vu, vu là moi justement là où je suis allé le magasin pour acheter euh, mes lunettes et tout là, je sais pas si tu l'as vu ma vidéo les lunettes et euh, la barbe que j'ai acheté pour le temps. Oui, oui, de si, oui. Bah, bah ou. c'est un magasin où c'est rempli de ces merdes-là, justement. As plein de, de, <rire> ah, c'est le foire fouille, tasme, genre. De, voilà, bah, t'as plein de, de, de, de, de trucs comme ça, quoi. Donc, si a un pote à toi qui fantasme, tu me dis, je lui envoie un truc. <rire> <rire> le pire, en fait, les gars, c'est que c'est les euh, foristes qui fantasme, en fait. Y'a pas de pote qui fantasme, c'est lui. Bah, allez, casse-toi. <rire> <rire> Ouais je fantasme pas, oh oh oh oh oh, petit <rires> pas hein. Un petit zombie Il fantasme pas hein Une petite zombie Elle marche bien le P5 niveau 18 tu crois Ouais niveau 18 oui Ouais Niveau 18 il est dit Le niveau ouais, le 18 Le niveau Ouais pour moi c'est un niveau On est level Mais l'autre il fait quoi là T'es en train de te branler sur nos voix ou quoi Qu Oh Ouais C'est Zo Tape toi la cruse dans la vidéo Non mais c'est pas dans mes habitudes en fait Même quand on est avec d'autres gens ils parlent c'est un petit peu mais là genre il, il s'abstient de parler Je ne parlerai non, non, pas Ouais, là, je suis sûr il rigole et il dit putain je jure, je tiens, je ne parle pas, je ne réponds pas <rire> Je réponds pas que Dieu soit comment <rire> mes propos frère. <rire> voilà mes Oh là là. Bon on a plus que deux manches pour atteindre l'objectif de petit fils de pute, c'est plutôt pas mal. Ouais. Attends je te fais tout ça Non, le jeu. voilà. Ah oh, merci. Ah y'a des mûnes. Oh merde <rire> il les a loupé. Ah c'est pas ça, c'est que j'ai rechargé mais je suis dit ouais on va aller devoir Espèce de connard ouais j'aurais bien eu besoin de balles moi Ah oh, ils te préviennent une, une fois pas deux les mines hein Ah ça c'est sûr La dernière fois tu, euh, tu devrais leur dire qu'est-ce que j'ai essayé de faire avec la Mustang et dit quand j'avais plus de balles Ah oui il a essayé de les remodifier en fait Ah c'est parce que t'avais plus de balles en plus j'avais plus de balles. Ah ouais, j'ai essayé. <rire> <rire> je me suis dit, peut-être que ça peut rentrer dans la machine. De et je vois, il est comme ça, tu sais. Il essaye de remettre. Est Putain, merde, il fait quoi alors Il malade. Putain, mais touche, elle a touché le bug ou quoi <rire> L'MP5, tu... tu peux la passer qu'une fois. Il y a certaines dans âmes dans que tu peux merde, passer. Euh, j'ai euh, exactement 11 balles de Mustang et, et euh, 19 balles de MP5. Ça, ça va, ça va. MP5. ça va. Ça va, il y a pire, t'inquiète. Reste dans ton coin. Oh là là. Reste dans ton coin. Pack, pack, pack, pack. pack. Allez, viens on passe derrière là. Voilà. Ok, bueno. <rire> <rire> non, dégage avec tes zombies. Merde, il nous faut une tête de mort. Il nous faut une mort. <rire> Vas-y reste dans ton coin là putain Oh c'est en train d'arriver regarde c'est en train d'essayer de passer la porte chez oh Oui oui oui Oh là là, là, là sont... Oh ah là, ouais. là là Mais putain <rire> Attends Comment on va la jouer Je vais la jouer je l'ai pack et je l'ai boum et je te réanime. Vas-y hein, tu les que tu les boumes et tu réanimes, allez. <rire> tu les que tu les booms. <rire> voilà, tu les as packés, maintenant il reste plus qu'à me réanimer. Ouais. Est-ce que tu les ai boumés Ouais aussi ouais tu les aboumés ouais j'entends du boom. <rire> euh du coup je peux aller m'acheter. Me... Non, non, non, tu t'achètes rien du tout. T'as de la chance parce que c'est à la fin de la manche. C'est à la fin de la manche. Oh là là Eh hey, mec <rire> Oh, oh, oh, faut que je vous fasse Pas tu tu réanimes Ouais <rire> C'est bon là, t'as paqué, t'as boomé, il reste plus comme réanimé là Oui, oui, mais attends, t'es devant merci. la porte là Voilà, tu... on peut aller rechercher Masto pour toi, pour ta part Ouais, merci Et on va, vous savez quoi, on va rajouter des petites règles Donc là déjà on a le droit, vu que c'est manche 19, vous avez le droit d'acheter des balles Voilà, comme ça c'est cadeau Euh, j'ai le droit d'acheter des balles Ouais, ici tu vois, tu prends, ouais. des, tu prends des petites balles, gratuites voilà. Et regarde, c'est ce qu'on va faire en plus, on va se stuffer encore plus. On va prendre passe-passe. Passe-passe, pass. allez, ouvre la porte ou pas Ouais, c'est bon, j'ai déjà ouvert. Est-ce que c'est -ce est -ce est de la bombe ouais, Avec passe-passe. Ça va être déjà mieux, je pense. Eh hey, t'as vu quand je mets le triangle sur ma MP5, je vois le canon flammer de l'écran. Ça t'arrive des fois quand tu fais quoi Triangle Ouais je change d'arme tu vois. Et quand ça me met l'MP5 je vois le canon débuter Non c'est pas... Tes Mustangs ils sont vides Ouais. Je euh, crois non. que... Euh, non il reste 3 balles. En fait t'as as un bug avec les Mustangs où quand tu, quand tu changes d'arme tu vois les Mustangs, enfin tu vois un truc bizarre qui... Non d'accord, il y a des Mustangs qui disparaissent. Ouais je sais pas, il enfin, y, y a un espèce de bug chelou Par contre là c'est l'avant, déjà on a fait notre objectif qualificatif. Exactement. Oh non, oh non, oh non <rire> Oh non je suis bloqué Oh une bombe Oh oui Non oh non, non t'as pas raté de me taper avec la bombe <rire> Oh putain On va serre piller, je vais serre piller quoi On va faire mieux que mon cher 20 Euh 20 belge Moi je... <rire> je... Ouais, je suis dans le jeu là NON TON RISQUE de devant <rire> <Mec>. <rire> ah non c est passé MOI Mec NON NON Non mais c'est bon on a atteint l'objectif, c'était plutôt pas mal Donc à vous de faire plus et de proposer euh, donc votre vidéo, vous mettez directement le lien de votre vidéo, vous mettez le lien vous vous pouvez être copié sur votre lien et vous pouvez être collé dans les commentaires en fait après vous aurez le titre de votre vidéo qui va se mettre dans les commentaires avec un petit lien direct Et si je vois que vous avez fait plus, on voit que vous avez fait plus Je ne sais pas pour la part de Game Stress, mais moi je passerai sur votre vidéo Je mettrai un petit like, un petit commentaire Merci à toi petit enculé d'avoir fait notre vie défi Merci, merci Et puis voilà, merci gamex d'avoir proposé, d'avoir participé une deuxième fois encore au même défi pourri ouais, C'était pas mal Et puis bah, voilà, on vous dit à la prochaine pour un, un, un nouveau défi Voilà, à plus, Ça ciao ciao